Alors que Natalia Chapochnikova se présente maintenant aux barres asymétriques, elle est quatrième à 250 points de gnocch. 250 centièmes de points de gnock. Et quel sourire Ça, ça nous fait plaisir Elle est heureuse, son entraîneur aussi Et elle salue le public, son public Reste à savoir si elle pourra monter sur le podium, ça c'est moins sûr. On voilà, la revoit. Et 9,90 sous les succès du public. Elle va avoir euh, du mal à monter sur le podium, ça dépend évidemment de ce que font euh, David Ova et Komanechi mais avec la j'allais dire la mauvaise prestation en tout cas la mauvaise note de knock elle va se rapprocher d'elle mais je pense qu'elle va rater une marche euh, du podium Alors évidemment le problème se pose du saut de, de Gnoak, s'il était bien coté ou pas ça dépend tellement du euh, nouveau